accorde moi 10 minutes s'il vous plaît, on va se dire les 1000 vérités. A dit comment vas-tu Tout de suite là, nous avons vu, entendu les postes. Nous avons vu les postes des petits supporters de Doumbouya. Et certaines personnes manipulatrices, qui subitement sont inquiets après avoir assisté et provoqué et entraîner l'arrestation de Sako et Ismaël Diallo. Euh, ils se disent que c'est dangereux. Vous savez, l'arrestation... toi, eh, Comment elle s'appelle là eh, Comment elle s'appelle Ousmane, has, si c'est Kamara, si tu es un garçon, il faut écrire un seul mot là-bas. Tu vas avoir la suite, tout de suite là. Merci mon beau Alioubari, merci. Donc... Euh, ils ont recommencé le même système, Mettez -le, il y a un individu qui est en train de mettre la tête de moi, ils ont recommencé, vous vous rappelez, le mercredi ce sera le 15 mars, le mercredi là, le 15 mars, et jusque là où nous sommes comme ça, là. tous les engagements, tout ce que les imams, les religions ont dit aux forces vives, les religions ont dit aux partis politiques après avoir rencontré individuellement les partis politiques, ils n'ont rien, absolument rien respecté. Docteur Marseille nous convaincre. ils n'ont absolument rien respecté. D'ailleurs, bien avant l'arrestation de Saco, hier vendredi soir, ils ont appelé pour comprendre, savoir comment s'y prendre par rapport au, c'est-à-dire, à, à ce qui, cest à, à, à entre les, les les religieux et les, et les partis politiques ont dit qu qu'est-ce réellement qu il faut faire actuellement. Ils n'ont pas reçu de réponse, ils ont appelé, appelé, que Doumbouya aurait appelé depuis Zéry Corée pour dire, d'attendre, c'est à lui de dire quelque chose par rapport à ça. Je vais vous dire quelque chose. Pour l'amour de Dieu, même si on devait rencontrer après le pape sans le pape Benoît Vingt, ou bien je ne sais pas, l'imam de la Mecque. La seule fois, si vous me comprenez, vous acceptez là, nous devons sortir le 15 mars. Nous sortions le 15 mars pour que ce dernier, pour qu'il quantifie, il qualifie, il apprécie cette sortie. Parce que pour eux là, l'argent peut acheter tout. Vous avez vu, ils ont utilisé l'argent, ils ont utilisé l'argent, ils ont acheté tous les salles. Il n'y a plus de salles dans ce pays là. Il n'y a plus de sage. Aujourd'hui, il n'y a pas un sage qui n'est pas acheté. Nous Donc il n'y a plus de sage. Je ne sais pas ce que je vous. Je, je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà, on dit qu'il y, y, y, une une, y a une rencontre entre le CNR, je ne sais pas qui, que c'est imminent. Oh, demain, lundi, eh, comment appeler ça? Demain dimanche, on doit se réunir autour de... Je me demande encore une fois. Je dis encore une fois. Vous devez me comprendre. Vous devez comprendre que ce monsieur-là ne veut pas la paix. Au-delà qu'il ne veut pas quitter le pouvoir, mais qu'est-ce qu'il veut faire s'il ne réussit pas, vous savez qu'il est maudit. Vous et moi savons très bien qu'il est maudit. Il ne peut pas réussir sa transition. Aurait été, ou bien si c'était un autre militaire, oui, il pouvait réussir. Quelqu'un qui n'a rien bénéficié d'Alpha Condé, même simple décret, sans prendre Alpha Condé, prendre le pouvoir, pouvait réussir. Mais lui, il ne peut pas réussir parce que, honnêtement, je dis honnêtement, pour le dire honnêtement, ce monsieur a été maudit par Dieu. Ce monsieur-là est maudit. Est-ce que vous comprenez Il est maudit. On me fait comprendre que Sarko et Ismaël ont été libérés. Effectivement. Donc, les sens qui sont partis vers les, les, les partis politiques et autres-là, sont allés rencontrer, c'est pas qui, pour dire non, c'est pas normal, parce que c'est lui-même, je vous ai dit ça, c'est lui-même en personne, Louis Sako qui avait demandé aux partis politiques qui ne voulaient rien entendre. Ça quand même, les partis politiques voulaient manifester le neuf. Mais comme c'est les forces sociales qui sont demandeurs de manifestation on dit non, restons derrière le Sacco, les forces vives, le, FF, euh, le FVG. Restons derrière le FVG. Et il a été arrêté ce matin, on vient de libérer parce que les gens ont décidé parce que le 15 est déjà dans la tête de tout le monde. Toutes les communications à partir de ce matin là étaient sous le 15. Non. Mais je voudrais m'adresser à vous, vous les forces vives là. N'acceptez plus de négocier. La seule fois, acceptons tous de sortir le 15. Manifestons le 15. Sinon, notre pays est vendu. C'est fini pour notre pays. C'est terminé pour notre pays. Ces types là va rester au pouvoir, longtemps au pouvoir. Ça sera comme blesse Compaoré. Ce qu'ils ont fait avec Breton, trouver un militaire qui, a, qui ose, un militaire qui peut maîtriser, un militaire qui peut jouer sur le groupe ethnique pour maîtriser, pour prendre le pays et remettre à la France. Et on voit en lui comme un blesse Compaoré. Le seul point, l'épine qui fatigue la France aujourd'hui, c'est parce que, forcément, il doit avoir une élection au Mali. Forcément, il doit y avoir une élection au Burkina. Donc, il peut y avoir des élections dans ces deux pays-là, sans la Guinée. Mais ils trouveront, au fil du temps, si on ne se réveille pas, ils trouveront la solution. Ils vont trouver une solution par rapport à ça. Empêcher les élections. C'est la... Oui, vous avez écouté Dr. Saloum Sissé. Kassori est en prison parce qu'il est à la tête du RP Lacanciel. Parce que la France pensait que, Selon les, les promesses, le RPG allait être à la merci de Doumbouya, parce qu'il appartient à ce groupe ethnique. Oui, comme pour eux, là, le RPG est un parti ethnique, est un parti ethno, est un parti, donc, à majorité, comment on appelle ça, à majorité eh, malinquée, mandienne, donc, facilement, Doumbouya peut obtenir ce parti. Et là, ils ont été extrêmement surpris. Donc, il faut décapiter le parti. Et vous avez écouté. Ne répondez pas, ne répondez pas à ceux qui insultent là, ne, répond, ne répondez pas, Dans la, ceux qui ont les faux contrats, ne répondez pas, s'il vous plaît. Est-ce si que vous comprenez, je sais, Marcus Lord, je sais, il faut arrêter, voilà, je sais, voilà, je le sais. Est-ce si que vous comprenez, donc, s'il vous plaît, je demande encore une fois, le 15 là, nous devons sortir, il ne doit pas y avoir de négociation. Vous avez vu, ils ont tenté de vous décapiter, ils ont tenté de prendre les leaders. Parce qu'aujourd'hui, le noyau, c'est dans Sakuruma, dans Sakuruma qui en veut à Sako. Parce qu'ils se disent que si on prend dans ça, et on prend eh, Sako, on prend Ismail, c'est fini. Voilà une force politique encore qui émerge, une force politique qui commence à fatiguer le CND parce qu'il veut gérer ce pays-là sans raison, sans rien. Ils sont en train, selon les informations, ils sont en train de manipuler. Hey, de, de tromper mon oncle Célou. Bon, comme je n'ai pas cette information, je ne me rentre pas dans ce détail-là. Est-ce on comprend. Qui Qu'il doit se patienter, qu'il peut donner le pouvoir, mais il n'a qu'à se calmer, il ne faut pas qu'il se, se mette à Alpha Condé. Vous savez, la France aujourd'hui a compris qu'Alpha Condé devait équiper le pouvoir. Il a, il a les moyens. Le pays dans lequel se trouve Alpha Condé est un pays qui ne veut même pas sentir la France. Donc ce pays-là est capable d'aider Alpha Condé à reprendre le pouvoir. Les amis du professeur Alpha Condé, qui sont des présents très puissants en Afrique, peuvent l'aider. Donc voilà pourquoi on dit à Doumie à notre tenir. Parce que s'il reprend, cette fois-ci, il peut expulser l'ambassade de France. Il peut fermer même l'ambassade de France. Mais si vous avez vu que la France tient des propos dits que d'Alpha Condé, nous avons nourri, nous avons habillé, nous avons fait tout pour lui. Et puis nous a tourné le dos. Voilà pourquoi ils ont fait le coup à Alpha Condé. Est-ce que vous comprenez Excusez. Ceux qui, ceux, qui, ceux, qui, euh, ceux qui écrivent avec les, les faux comptes, là, ne répondez pas, hein, voilà, ne répondez pas. Donc, s'il vous plaît, encore une fois, encore une fois, à ce point de sortir le 15 mars. Pour la seule fois, il faut que le monsieur la voie le monde entier, le monde sorti le 15 mars. Toutes les préfectures, toutes, toutes les raisons administratives, les raisons naturelles et la capitale. La seule fois. Comme ça, prochainement, si nous demandons ou bien le FNDC, ces autres entités sociales demandent à manifester, ils vont mesurer l'ampleur et ils vont faire beaucoup attention. Sinon, là là, à chaque fois qu'on demande à manifester, on envoie les. Vous devez fermer la porte devant ce sages là, les religieux là. S'il vous plaît, nous allons écouter à, à Blair Courman, Kourma du parti. Vous savez, il a été candidat à l'élection présidentielle. il est en train de peindre. Il a peint. Il, a... Il, a... Il, a... Il, a... il est venu nous expliquer qui est réellement ces part... eh, partisans-là, c'est-à-dire Lansana Kuyate, Baouri et autres-là. Parce qu'aujourd'hui, voilà les démagogues, Voilà. vous avez vu les images des motos, ils ont donné des motos à tous les partis politiques. Ba... Baouri a reçu, Faya a reçu. tous les partis-là qui ont, ont reçu des motos. Chacun doit donner ça à ses jeunes. Ces jeunes pour faire taxi-moto, ils n'ont pas trouvé de... Ils pas de métier pour les jeunes, si ce n'est pas les encourager à rouler en moto. Alors, écoutons Ablaï, s'il vous plaît, écoutons-le. Pour la démocratie ou pour la stabilité, si vous voulez, pour le développement de ce pays nul. Ndoy a fait les analyses tout de suite par rapport aux propos tenus par certains leaders politiques. Mm. Prenant ces leaders individuellement, mm. vous allez voir que... Leur contribution pour euh, la démocratie ou pour la stabilité, si vous voulez, pour le développement de ce pays est nulle. Ah bon mmh. Je vous en prie, j'en viens. Vous mmh. euh, pouvez citer quelques-uns euh, Oui, euh, je vous en prie, vous pouvez. Et euh, je vais euh, C'est un ami personnel qui n'a pas pu faire élire sa propre tête dans une élection communale où il était candidat à tête d'élice. Ouais. Politiquement, s'il veut parler ici de... De la Guinée De la ouais. c'est bien, vous voilà. savez, c'est vous les journalistes, vous donnez la parole à tout le monde, tout comme vous. et ça, ça amène des gens à se donner ou à s'expédier soi-même des notes, oui. comme s'ils représentaient quelque chose ou ils pesaient quelque chose. Oui. Si vous prenez M. Lansana Kouyaté, par exemple, hum. qui cesse à accompagner de façon transparente ou de façon un peu ambiguë. Euh, le CNRT, l'instabilité il il institutionnelle de ce pays, il en est, il fait partie des responsables quand les forces vives 2006-2007 ont demandé un gouvernement d'union nationale, il avait, il avait la tête, il était le premier ministre, il avait la primature, il était censé organiser les élections législatives, son pari était déjà à thème du mandat. Vu son incapacité voilà. de nous amener dans, dans une situation constitutionnelle légale au niveau de la législature, mm. la Sana Conte est décédée, les militaires ont repris le pouvoir. Depuis ce temps, nous sommes dans l'instabilité constitutionnelle. Mm. Moi, j'étais je avec Jean-Marie Doré quand il avait proposé l'organisation des vous élections... Les élections comptables du chaos dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Oui, lorsque il 100... y, y a eu plus de 100 morts, Janvier-février euh, 2006 2007, 2007. Mm. quand Lansana Kouyaté est venu Premier ministre, sa mission d'abord, l'Assemblée était à thème. Mm. Sa mission d'abord, c'était d'organiser les élections législatives oui. pour nous trouver une Assemblée crédible et s'emparer des légal Donc, là, la Constitution, on pouvait parler du respect de la Constitution. Oui. Mais on est resté dans ça. Lansana Kouyaté est mort. L'Assemblée n'est plus légale. Il euh, n'y avait pas d'institution qui pouvait vraiment prendre le relais pour une continuité institutionnelle. Donc, quelqu'un qui est venu et qui n'a eu que 1%, 7%. Pour justifier le coup d'État, euh, ça Sadaddi ou autrement. Voilà. Donc, vous je, je vous ne suis pas en train de légale justifier légale, parce qu'on était dans une situation inconstitutionnelle. Mmh. Parce qu'il n'y avait pas d'institution légale ici, oui, mais proprement dit, j'en viens. viens. Juste, on n'a pas assez de temps. On je suis en train, de, train... de le relever. Non, je suis en mais train de, que dire, que de dire, voilà. je suis en train de dire, je suis en train de parler. La législature qui est là, Je finis. Je finis. Les conditions dans lesquelles il est venu à la primature, c'est ce que je vous ai expliqué, la mission qu'il avait. Si vous prenez un Baouli aussi qui les apporte le soutien, lui, il s'inscrit dans la négation contre la position de ces loups, c'est clair. Ah bon C'est clair. Oui. C'est clair. Sinon, il ne pèse pas politiquement nulle part. Oui. Et si vous prenez Faya, si, pre pre si, si, si, envoie... si vous prenez Faya, <rire> si vous prenez Faya, Faya vie, je vous en prie, Faya vie dans ce qu'on appelle la navette politique, c'est-à-dire qu'ils se sert de ça pour survivre, en fait, pour asseoir sa vie personnelle. Oui. Et, et, et, et la seule fois qu'il a participé à une élection présidentielle, il est venu avec 1% et quelques. Quatrième, euh, euh, euh, Il est venu avec 1%, Là, vous pouvez vérifier. Non, il est non, venu non, avec 1%. C'est le de 2010 oui. oui, il est venu. Oui. Non, 2015. Non, 2016, 2015. Non, 2016, 2015. Merci beaucoup, mon frère Ablai Ablay Kourouma. Merci beaucoup. J'ai écouté Ablai Kourouma. Ablai Kourouma, en train de, de nous expliquer quels sont ces partis politiques, quels sont ces leaders-là aujourd'hui qui veulent faire croire aux gens qui pèsent dans ce pays-là. Ablay Akuruma était là. C'est un jeune femme. Il était là. Ablay Akhouma la connaît tous ses politiciens parce qu'Ablay Akhouma était avec les gens Maridori. Mais ce qui me plaît, c'est ce qu'il dit de l'ancien Vous savez, lorsqu'il y a eu les manifestations de démission, il y a eu plus de 100 morts. Il y a eu 100 morts, oui, 102, 103 morts. C'est l'ancien Anquiaté qui était à la tête des forces vives et autres. là. C'est lui qui a été désigné, c'est Alpha Condé même qui s'est battu pour qu'il soit désigné premier, son, on le sait. Sa mission principale à lui lancer la était de donner une assemblée nationale à la Guinée. Parce que l'autre assemblée était finie. Il n'a pas pu faire ça, l'ensemble qui vous voyez comme ça, qui gueule partout. Oui, j'ai oui, vu ça. Merci Fumba, j'ai vu ça. Qui gueule, lui qui gueule partout là, lui la était incapable de donner d'organiser une élection législative. Comme il était premier ministre, il savait que son parti ne pouvait rien faire, il n'a pas opté pour ça. Hein. C'est dans les magouilles-là, voilà. c'est dans ces pagailles-là que l'ancien account a été obligé de la lever. Est-ce que vous comprenez C'est ce que dit, il a parfaitement raison. Vous avez vu ce qu'il dit de fire, de fire. Quand vous prenez fire. La seule élection qu'il a participé, il a eu que 1,23, je me rappelle du chiffre. Il a eu 1,23 Faya Milimono. Que Faya Milimono fait la navette pour lui, la navette pour survivre. Lui c'est pour survivre. Ça c'est vrai. Parce que même à Alpha Condé, il a dit qu'Alpha Condé a proposé le poste de ministre de la santé, ministre de la Santé. C'était fou. Voilà, c'est quelqu'un qui avait demandé beaucoup et il ne pèsait rien en pays qu'ici. Voilà, vous avez vu Marc Yombono, il était au siège aujourd'hui, le ministre Marc. C'est lui qui a, eh, la, qui, qui a presque. Voilà les gens qui peuvent nous donner avec Coricondiano. Lui, il avait fait trop de propositions. On dit, mais tu pèses pas. C'est ce que Kourma il forestier comme moi. Il connaît. C'est des gens qui pèsent bien en forêt. Vous avez entendu, Baouri, lui, il s'est inscrit dans la négativité. Contre qui contre, eh, contre ces loups. C'est à cause de ces loups partout celui-là lui, lui il fait le contraire ça c'est la vérité partout il y celui-là lui, lui fait le contraire si celui-là est, est positif il devient négatif si celui-là est, est négatif il devient positif c'est comme ça il est donc oh, s'il vous plaît je vous ai fait écouter ça là pour vous faire dire quoi que le 15 là nous allons sortir même s'ils ont libéré Saco parce que peut-être ils l'ont pris pour aller négocier avec lui et je sais que moi, je, ce que j'ai dit à Sako, il le sait. Ce que j'ai dit à Sako, personnellement, il le sait. Voilà, il le sait très bien. Maintenant, nous allons voir ces bling-bling. Ça, c'est lui. Ça, ce sont les forces vives. Il n'est pas politicien, il n'a pas un parti, il n'a pas de parti politique. La Troïka, là, voilà la Troïka, le RPG, l'IFDG, l'IFR, constituent les vrais partis politiques dans ce pays-là. Si lui, il vient après, après ça, là, Viens, viens, il vient nous dire non, on va faire comme ça, on nous n'accepterons pas moi je demande et je le dis demain je le ferai encore une fois nous devons sortir le 15, il faut que nous montrons à ce petit que le pays n'appartient pas à ses parents, je dis bien à ses parents parce qu'aujourd'hui là, tout le combat qui se passe dans ce, là, cette Guinée là, c'est pour que le petit là, reste au pouvoir Barichon, tu ne peux pas intervenir parce qu'il y aura beaucoup de retard par rapport au réseau si vous comprenez donc s'il vous plaît intervenons le 15, sortons massivement le 15 pour que le petit là soit, parce qu'aujourd'hui là là où le Mali a poussé son référendum là, en Guinée on ne parle pas de référendum hein, pour le moment et vous connaissez là Moussa Sissé, Moussa Sissé est en France Moussa Sissé est arrivé en France, voilà, Moussa Sissé doit signer des contrats Voilà, il doit avoir des financements dans certains secteurs actuellement là ils ont besoin d'un d'oxygène. Non ils n'ont rien, ils n'ont pas d'argent. Donc, ils ont besoin d'un peu d'oxygène. Un peu d'oxygène. Est-ce que vous comprenez De passant nous remercions aussi Djeliman Kwiaté. Pour Djeliman, je comprends. Djeliman, a l'art. est un artiste. Voilà, c'est un artiste. Donc, chers frères et sœurs, le 15, n'oubliez pas le 15. Je demande à Sako et Ismaël, de ne pas céder toutes les promesses prises par Sadiba, parce que c'est Sadiba, vous êtes avec Bala Sadiba. N'écoutez pas les deux individus là. Parce que ce que moi je voudrais dire, c'est ce que Sabari dit comme ça là, c'est pas un problème de 15, à partir de 15 là, tous les jours on doit accentuer, il faut qu'il accepte. Parce que ce qu'il ne veut pas là, c'est le gouvernement d'Union Nationale. Il ne veut pas entendre parler du gouvernement du lancin, parce qu'il ne veut pas que son ministre la parle. Il ne veut pas que cet individu la parle. Il ne veut pas que cet individu la quitte. Voilà, c'est-à-dire le, le forestier le plus, le, le plus con, le plus traître. Le forestier qui a vendu son frère forestier, Gomu, avec ses sœurs. Donc, s'il vous plaît, Aujourd'hui, les petits partis politiques, ne les écoutez pas. Nous avons besoin de paix. Qui a envoyé la guerre dans ce pays-là Nous avons besoin de paix pour notre pays. Mais qui a demandé la guerre Entre vous et moi là, qui a demandé la guerre Nous avons demandé un dialogue. On ne peut pas diriger toi seul. Tu ne peux pas diriger la transition. La transition se dirige avec tous les partis politiques. Vous comprenez Lui veut diriger seul. Voilà, ils sont en train d'amasser de l'argent. C'est ce que nous disait sur, sur, sur, sur euh, Yoma. Il connaît tout, il sait où tout, il sait. Il a, il a expliqué, j'ai suivi, euh, suivi euh, comment on appelle ça, j'ai suivi Kunduro. La maison de Bala Samoura aujourd'hui est à côté de la, la maison de la, la première dame Djenekaba. Oui, Kunduro dit que c'est une maison insolente. C'est la vérité, ce sont des maisons insolentes. Quand vous prenez le salaire de Bala Samoura, vous multipliez par 12. Bala ne peut pas construire une villa comme ça, un château. Allez-y voir la maison de, de Idi Amin à Multiplie le salaire de Idi Amin par combien, par 12. Bien, il y a une ne peut pas construire là-bas. Idi Amin ne peut pas construire là-bas. Merci Kayat Kondé. Idi Amin ne peut pas construire là-bas. C'est ce que Kounod disait. Donc regardez tous ces vols-là. Est-ce que vous comprenez Marcus, je suis forestier, mon frère. Je suis forestier. Mais moi, je suis dessus. Je le dis. Il y a, il y a mon ami. Il y a beaucoup de mes amis guerriers qui m'ont soutenu. On dit, tu as parfaitement. Ils ont vendu notre frère Dadis. Moi, allez-y voir mes anciennes vidéos. Moi, j'ai soutenu Dadis partout. Ah, je dis. Mais depuis que j'ai vu des gens négocier, pensant qu'ils sont en train de dé-dadis là. Ils ont mis notre frère en prison. Est-ce que vous comprenez? On dit que le a construit avant l'arrivée du Seigneur, de n'importe quoi. La maison que Idamine est en train de construire à Konakila, c'est Alpha Kollé qu'il a fait arrêter. Il dit, tu construis pas. Lorsque s'est rendu compte, et lui et Djané, il faut aller, aller remis un peu ta tête. Tu as compris Et lui et Djané, Alpha Condé dit d'arrêter de construire. Les deux. Voilà. Moi, je parle de Farana chez lui. Ça, là, c'est depuis. Il pouvait faire attendre Alpha -Fa Kondé. N'importe quoi. Bande de voleurs comme ça là. Moi, je pense que vous devez, vous devez tout faire. Voilà. Vous battre, c'est préparé par rapport au. monde Baricom va t C'est préparé par rapport au. Écoutons, à Black Roman une dernière fois, s'il vous plaît. 2017, il est a les analyses tout de suite par rapport aux propos tenus par certains leaders politiques. Hum. Prenant ces leaders individuellement, vous allez voir que leur contribution pour la démocratie ou pour la stabilité. Si vous voulez, pour le développement de ce pays nul. Ah bon? Mmh. Je vous en prie, en viens. Vous mmh. mmh. euh, citer quelques-uns. Euh, de... Oui, je vous en prie, vous pouvez. Ouais. Et je vais Exactement. de la C'est un ami personnel qui n'a pas pu faire élire sa propre tête dans une élection communale où Merci. il était candidat à tête mmh. Politiquement, s'il veut parler ici de. De la Guinée De la Guinée, ouais. c'est bien, vous ouais. savez, c'est vous les journalistes. Docteur Ibrahim Mansoul, Diallo, Ibrahim est passé une doc là. Il n'a dit lui-même s'est fait élire. Lui-même s'est fait, il, il n'a pas pu le faire. Donc portez-vous très bien, je vais laisser mon WhatsApp là. C'est le 001 215 758. 16 ah, 1648. 001 215 758. 1648. moi je le dis, je connais très bien, Koundouna a parfaitement, nous avons les mêmes photos, les mêmes images. Allez-y voir Bala a construit à côté de la maison de Yené. donc la première dame Djené Kondé. Voilà, et Djené Kaba. Voilà, c'est une réalité. Vous partez à Farana, moi, moi j'ai fait 6 ans à Farana, mon frère. Toi qui dis que tu es de Farana, moi j'ai fait 6 ans à Farana, il n'y a pas un coin de Farana que moi je ne connais pas. L'attaque des rebelles là m'a trouvé à Farana, tu as compris mon frère Voilà. Donc, euh, portez-vous très bien, je le dis encore une fois, préparons-nous pour le 15. Il faut qu'il y ait une, une très belle démonstration, une fois pour toutes, il faut qu'il y ait une démonstration. Parce que ce qui s'est dit actuellement ce soir-là, qu'il y a une, une rencontre imminente entre le CNRD et les forces, et les forces vives, je veux voir le RPG parti rencontrer euh, euh, le CNRD, conduite euh, par, par, euh, par, par... comment, comment elle s'appelle là Comment elle s'appelle là conduite par euh, euh, Sadiba Koulibaly ou Aminata Diallo ou bien je vois l'IF déjà les rencontrer, ou voir vois l'IF. Bon, pour Sidia, quand même, je connais la je suis de je suis J'ai un ami là, il est membre du bureau politique de l'IFR. Je le dis, voilà, du bureau politique de l'IFR, il a été très clair. Sidiya était très clair, il ne l'a jamais rencontré, maman. je connais pour Sidia il a dit parce que Sidia appelle le vendredi d'abord il fait une consultation avec son bureau le vendredi avant que les gens ne viennent faire la réunion et ça j'aime moi j'aime ça j'apprécie ça il donne les consignes les directives de la réunion Sidia lui il a été très clair Sidia est pour toutes les manifestations Sidia est pour toutes les manifestations comment on comment vas-tu voilà il est pour toutes les manifestations. Lui, n'est même pas pour les négociations. J'ai appelé aujourd'hui Toukara. Il m'a dit, nous sommes pas dans les négociations. Maintenant, si on dit non, calmez-vous, on va les écouter. Sinon, si seulement c'était l'IFR là, c'était fini. leuro manifestation les manifestations, on n'a Donc, portez-vous très bien. N'oubliez pas le 15, s'il vous plaît. Le 15 là, si les forces vivent, dites de, de reporter encore une fois. C'est que c'est fini. Moi, je viendrai taguer si les forces vivent là. Tous les jours, ils prendront des balles perdues. Donc portez-vous bien. Mon WhatsApp, c'est le 001. J'ai dit bien 001 215 758 1648. 001 215 758 1648. Le numéro là est sécurisé. Vous appelez, vous parlez, vous écoutez. Personne ne pourra voir vos écritures. Pour ça, je donne le numéro là à tout le monde. Portez-vous très bien, n'oubliez pas. Voilà, et je remercie Ablai Kourouma. Je le dis merci, grand merci. Voilà, nous allons voir maintenant si les partis là viendront dire le contraire. Parce que Dr. docteur, euh, docteur Souyalou, là, tout le monde le connaît. C'est sa fille qui a été kidnappée tout, à, tout récemment, là. Le parti doc, euh, doc, là. Et lui, il soutient le CNRD. Bahouri, vous l'avez vu, hein. Baour fait la navette. Bahouri, là, là, si c'est pour sa survie. famille, c'est pour la survie. Voilà. Moi, c'est ce que j'aime, c'est Sidia. C'est à cause de quand Sidia s'est opposé au procès, je lui ai donné raison. Voilà, Sidia là, s'il n'est pas pour toi, là, il n'est pas pour toi. Voilà, Sidia n'est pas un escroc. Il n'est pas pour toi, là, il n'est pas pour toi. Il n'est pas avec toi, il n'est pas avec toi. Voilà c'est voilà voilà quelqu'un que j'ai. Il a été très clair. Tout cas m'a dit aujourd'hui. Il a un Mayama. Mais quand nous partons, parce que nous collaborons avec le RPG et puis l'IFDG, il a de se calmer, voilà, de se calmer. Sinon, Moutanqueré. Nous, irons, nous allons rencontrer des gens qui vous racontent la même chose, tous les jours Et il n'a fait que non, Falama, Dumbuya ne va pas dépasser les 24 mois, Dumbuya ne va pas dépasser, il commence par ça. Mais qu il, qu il, si Dumbuya est un garçon qui a dépassé les 24 mois, qui va souffrir C'est le peuple qui va souffrir. On a Falama, le Robin, surtout il y a Nam qui que Dumbuya avait imposé un prison à ce pays-là, c'est ça la vérité. Si Dumbuya Falama, le type, c'est comme ça qu'il appelle si de, il appelle le type, et vraiment, c'est comme ça, c'est son nom, le type. Et le type veut, veut mettre quelqu'un à la tête de ce pays-là, son parent, son propre parent, qui peut gérer, qui peut continuer à gérer les activités. Donc, c'est à travers ça, j'ai compris le fait qu'il ose construire des étages et puis, à avis, visage découvert, quand ils ne sont pas cachés, hein, ils font des villas, des châteaux, des écoles. C'est parce que c'est là-bas, nous parlons de ça demain. Voilà. Parce que Sidia l'appelle le type. Il dit le type là veut mettre quelqu'un. Lui ne dit même pas d'abord au départ son parent. Il veut mettre quelqu'un pour que ce dernier puisse lui permettre de continuer à gérer les activités. C'est-à-dire activités commerciales, activités économiques, les transactions et autres. C'est ça même Imurana. C'est ça. Et ça Sidia, parfaitement. Vous savez Sidia, c'est un économiste il connaît. Tout, il dit tous les chefs rebelles là, les chefs, euh, ceux qui prennent le pouvoir par les armes là, eux là, ils cherchent quelqu'un qui est pour les remplacer là, s'ils si savent vraiment qu'ils veulent partir là. Ils cherchent quelqu'un là pour les remplacer qui peut les permettre de continuer. Ils sont présents, ils ne sont pas présents. Les mêmes activités là fleurissent, les mêmes activités là continuent, les mêmes programmes là continuent. Donc c'est comme s'il était là. C'est ce que vous devez comprendre. Et sorti le 15. Voilà. Donc merci et portez-vous très bien. Partagez.